Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la version 0.92 d'Inkscape. nous allons voir comment réaliser cette illustration, ce fond d'écran. Pour cela nous allons utiliser les extensions ici gérées à partir du chemin, le diagramme de Voronoi. Nous utiliserons également pour réaliser le fond, euh, créer, et éditer des filets de dégradés, puis pour faire euh, ces cercles là avec euh, des petits effets de fondu, nous utiliserons ici la fenêtre objet et les, le mode de fondu. Allez, nous allons tout de suite aller dans fichier, nouveau on va réaliser donc le fond donc pour cela je sélectionne outil créer des rectangles et des carrés alors je n'oublie pas d'activer ici cette petite option pour que vous puissiez voir les différentes touches que j'utilise voilà donc je sélectionne créer des rectangles et des carrés je clique je glisse euh, je vais mettre un fond noir avec une opacité à 100% voilà je sélectionne ici euh, sélectionner et transformer les objets pour avoir ici les paramètres de longueur et de hauteur. Donc je sélectionne pixel, je veux une longueur de 1920 et une hauteur de 1080, ce qui correspond à un format de fond d'écran. Euh, par contre contour, j'en veux pas, donc je clique ici sur la croix, mais d'abord j'appuie sur shift et je clique sur la croix. 1920, 1080, voilà euh, je clique ici sur éditer les préférences du document je clique sur redimensionner la page au document et je clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection voilà ceci étant fait maintenant je vais mettre les petites couleurs grâce à créer et éditer des filets de dégradés donc je clique là dessus je vérifie bien que j'ai sélectionné ici créer un filet de dégradé que je vais appliquer ça au fond, nombre de lignes, je vais en mettre 2, colonne 3. Donc je double clique sur mon objet, Voilà, là c'est parfait, euh, je vais sélectionner donc une couleur bleu foncé, alors ici tata, tata, voilà. Euh, donc pour cela je vais sélectionner toutes les couleurs ici qui sont en haut, donc pour cela avec cet outil sélectionné bien sûr je fais un rectangle de sélection, j'appuie sur shift, je fais un autre rectangle de sélection, ce qui a en fait, additionner les petits losanges de couleur du haut plus les petits losanges de couleur du bas. Je, donc je clique ici pour appliquer la petite couleur. Là, je vais mettre une couleur un peu un bleu un peu plus clair. Un peu plus clair, j'ai dit. Voilà. Ici, un bleu un peu plus foncé. Euh, là, je vais mettre un bleu oui, comme ceci. Et ici, euh, la même couleur que là. Donc on peut cliquer sur cet objet, faire un CTRL-C et coller la couleur là. Voilà. Euh, ici et sur les trois petits losanges du bas je vais mettre un noir une couleur noire donc hop je vais l'attraper là bas voilà donc on peut également jouer ici avec les petites flèches de façon à modifier un petit peu le, le dégradé d'avoir un truc un peu plus sympa Voilà, hop ça devrait être bon euh, j'oublie pas d'enregistrer mon document sur mon bureau donc je vais l'appeler fond d'écran, fond écran 01 voilà j'enregistre on va réaliser le, la petite structure comme ceci alors pour cela je vais prendre mon outil créer des cercles des ellipses donc je clique je glisse voilà on a fait un petit cercle tout simple je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets on va dupliquer cet objet et en mettre plusieurs. Alors pour cela, je sélectionne mon objet. Je reste appuyé donc sur la... avec ma souris là. <rire> et avec la barre d'espace, je, je, je peux dupliquer cet objet et placer des cercles un peu comme ça, aléatoires. Voilà. Là c'est bon. Donc je vais sélectionner bah, tous ces cercles là et je vais aller dans Extension, gérer à partir du chemin, diagramme de Vor Voronoi. Euh, comme option, je vais donc choisir « Triangulation de, de Loney euh, » par rapport à la page. « Boîte englobante », je ne pense pas que ce soit indispensable, que ce soit coché. Par contre, ici, par défaut, et on clique sur « Aperçu ». Et automatiquement, Inkscape, vous voyez, nous a relié les, les points. Donc, on fait « Appliquer ». On va sélectionner ces points-là. On va faire « Appliquer » aussi. On peut également... Euh, voilà, je vais sélectionner tout le reste, faire Alt Q, ce qui correspond ici à extension, voilà, extension, la dernière extension utilisée, Alt Q, et hop, il nous fait, euh, il nous relie les points, tiens, ici aussi, voilà, je préfère, ouais, c'est pas mal. Euh, donc ceci étant fait, je vais maintenant sélectionner, vous voyez, toutes les lignes et les grouper pour avoir qu'un seul objet, donc pour cela, j'appuie sur Shift et je sélectionne sur les lignes. Je vérifie que c'est bien sélectionné, c'est bien ça, CTRL Z, je groupe tout ça. Alors CTRL G ou je clique là-dessus, là. là. Tac. Euh, je vais faire passer cet objet à l'arrière-plan, comme ceci. Je sélectionne tout, tous les cercles, Voilà. je les, grou euh, je les groupe, mais avant, on... c'est vrai qu'ils sont un peu gros, donc je vais ici dans Objet, Transformer, alors le raccourci c'est Maj, CTRL M, euh, on va dans Dimensions, on sélectionne enfin on clique ici sur redimensionner proportionnellement et on clique sur appliquer à chaque objet séparé de façon à ce que euh, si je réduis euh, ben, par exemple ce cercle ben les autres vont être également réduits voilà appliquer voilà, c'est beaucoup mieux comme ça euh, je vais mettre une couleur blanche donc à mes cercles ou plutôt euh, bleu, bleu très clair Ouais bleu très clair c'est mieux donc je clique là dessus euh, je groupe voilà comme ça j'ai mes cercles qui sont groupés et je vais mettre la même couleur donc à mes lignes donc je crois que c'était celle-là alors ctrl z c'est pas ça c'est euh, au contour donc j'appuie sur shift et sur la bonne couleur voilà je sélectionne tous ces objets je les groupe je les déplace devant voilà on les voit un peu mieux déjà c'est pas mal je réduis un petit peu la taille de mon objet, Allez, je vais le dupliquer celui là et je vais lui faire un petit retournement euh, horizontal, je vais le placer là comme ceci. Voilà. Euh, je duplique encore cet objet, je vais l'agrandir, je désactive ici le magnétisme, il m'embête un peu, voilà, je réduis euh, et je vais euh, réduire l'opacité de cet objet donc je me mets en bas et je fais un clic droit et je mets à 25 de façon à ce que ce soit un peu plus clair je le passe à l'arrière euh, je le duplique encore je l'agrandis je vais lui faire un retournement vertical cette fois ci et on va mettre une opacité à 10 de façon à ce que ce soit très léger ceci étant fait on enregistre toujours fichier enregistré euh, je vais mettre un petit rectangle noir sur le côté alors j'ai dit noir avec une opacité ici à 100% alors plutôt non pas noir un gris à 70 voilà. euh, et je vais mettre un petit euh, un petit cercle dessus voilà. je clique je glisse alors le cercle je vais le remplir de noir et je vais enlever le, le contour donc pour enlever le contour j'appuie sur shift et sur la croix ou alors je peux également aller ici dans donc je clique ici pour faire apparaître la palette fond et contour, je vais dans contour et je clique sur la croix. Voilà. Je vais dans fond et je vais appliquer un dégradé radial. Alors mon dégradé radial donc je vais du noir ici je vais mettre également un noir avec une opacité de 255. Avec l'outil créer ici et éditer les dégradés je vais rajouter des petites couleurs donc je clique une première fois et je vais mettre euh, un bleu comme, comme celui-là. Donc pour cela, je récupère la... je clique sur la pipette. Voilà, je sélectionne la couleur. Tout simplement, je reclique sur l'outil « Créer, éditer les dégradés ». Donc le raccourci, c'est « Ctrl F1 ». Hop voilà. Hop là, « Ctrl Z ». Voilà. Je double-clique ici. Je vérifie bien que ce soit un noir. Alors, j'ai dit un noir. Crac, C'est parfait. Je vais un petit peu retravailler mon dégradé comme ceci, voilà et on va ici dans la palette objet et on va utiliser un mode de fondu euh, qui est vraiment sympa c'est le mode de fondu estompage de couleurs. Alors là on voit pas trop ce que ça donne mais on va voir tout de suite donc sur un fond avec une couleur noire ici et une couleur bleue, euh, je vais créer un clone d'abord, voilà je déplace alors ce qui est bien avec ce mode de fondu, c'est que lorsque je vais dans des zones un peu sombres, vous voyez automatiquement il s'estompe, et si je vais dans des zones plus claires, eh bien, ça devient beaucoup plus lumineux, donc ça c'est intéressant. Euh, alors je vais dupliquer cet objet, et puis le placer de façon un petit peu aléatoire, voilà un ici, dupliquer, voilà là c'est un peu plus petit, c'est pas mal, hop, j'appuie sur la barre d'espace, je vais en mettre un là, je duplique encore, ici tac là je vais mettre un tout petit comme ceci voilà vous voyez c'est vraiment très facile de faire ce type d'illustration je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et n'hésitez pas à poser des questions sur le site ou sur euh, YouTube. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour de nouveaux tutos.